Oh, bon, On prend. Ouvre la porte, la porte n'est pas tant de s'ouvrir quand passe à travers. C'est ça, l'objectif Anatole. Ce serait déjà. Ils vont partir mon gars mais comme jamais On est déjà en train de leur piquer Oh le viol il y a un qui est parti en B. Oh mais il y a déjà du monde sur B Dashano Oh lui il était con lui pris mais... Ouais C'est ça D'où tu... tu prends des balles mais mec, là lui. Il y a du mec là devant lui Lui là Il est mort il y, a un autre. Oh, il y a Il y a pas quand même, il y a, ils sont trois je m'en Il y a un mec sur le... Il Il y a un mec rallongé par terre. C'est du, du bon, il est C'est C'est Putain on est marrave en fait que j'ai failli mourir alors que le j'ai eu une balle de sniper, une balle de... Une balle de, de... <rire> Sérieux ah C'est quoi cet cul je, je sais pas, vraiment bah, j'étais censé buter avec une balle de mars et une balle de snipe, bah non Bah ben oui Comment est que tu tires dans le pied au snipe Ça revient sur C ces... non, non, non, non. Ça revient sur C, deux sur C ces... Ça revient sur un aussi C'est... Je suis en revanche... C'est moi ou les deux sur. Euh... Ouais. J'ai. Mec il fait juste chez Gabi pour le plaisir, tu sais. <rire> Gabi il y a le feu <rire> Je sais Ils sont dans le, le souterrain de B. Bah ben oui oui. Moi j'ai l'autre sortie, en ligne de mire. Ah la porte se bouge, alors elle s'ouvre, et c'est ferme T'es toujours un sniper ma fille Là ils sont confinés sur B en fait Pardon pensais ah. buter le mort par Chazon mais j'ai eu ma grenade en zone Dans la map carrément Y'a un assaut derrière le... T'es mort Le BA. Ouais, moi je suis mort. Derrière le BA. Je, sais pas, je pas trop là, les couilles. À l'extérieur de la forteresse, c'est ça, à gauche A à l'extérieur, où t'as le genre de petite muraille. La petite muraille... Ouais oh, il est mort Il est sur le sniper Mort Ok, bien joué, il y en a derrière le, le petit mur. Encore Y'a Je normalement... prends des balles Sentinelle, sur B. Et il monte à la porte Ça respawn Putain je lui lou, j'ai du la pour mieux. Je suis lou je me casse Je me calme, euh, je me cache. Putain ce que je l'ai mis lui. Sur C il y en a un aussi, il est mort. Il arrive sur le. Il a accroupi à côté des trucs de... il est en train de prendre moi. Je suis J'suis mort. C'est le Slader. Bouge pas. Oh non, c'est bon, tu pourrais se faire au bout de la main. Après. Ouais, moi aussi. Non mais c'est bon, on, raison, on... Oh, va me normalement. Merci. Ouais, je fais de la merde. Sur A, ah, ils sont deux, Hello. Il y a un mec dans la tour qui campe par les meurtrières. Bah, je viens. À sa oh. droite, tu fais gaffe. Il y a... La tour carrée, elle est meurtrière, il y a un mec dedans, un sniper. Nous avons pris l'objectif célestin. Le sniper est mort. Putain de de gros putain. Le Bafin spawn sur moi si tu peux Le mec il est toujours dans le carré devant un autre mec Je pense que ce soit toi que les autres Mais joué pour le soutien oh, Je monte suis A nous sommes en train de perdre l'objectif Célestin. C'est le mortier, fais gaffe. Ah, mais je suis tombé. T'es mort sur un ou pas Non, non, non, j'ai sauté. Ouais, Médic. Nous avons perdu Bert. Je prends prendre C les mecs. Pas, hein. mmh. Je je t'ai fait une quantité de kills, mon Dieu. Merci. Merci Copinou. ça va au calme C'est ça Ah bah ben oui. <rire> C'est beau ça.